Si aujourd'hui le monde du jeu de société est encore animé à tous les niveaux par de véritables passionnés, certaines décisions, certains événements, certaines réactions, poussent parfois à réfléchir sur la façon dont, individuellement, nous percevons notre hobby et sur la place qu'il peut avoir dans notre vie. D'aucuns affirment, je l'entendais encore récemment, que nous sommes tous le produit de notre histoire et pourtant cette maxime est parfois difficile à vérifier tant votre serviteur, par exemple, ne pratique le jeu de plateau que depuis quelques années. Alors qu'est-ce qui nous pousse un jour à consacrer notre vie à ce qui pour beaucoup n'est qu'un divertissement Qu'ont nos auteurs, nos éditeurs de si particulier pour un jour décider de franchir le pas Ces jeux qui ont changé leur vie et le cinquième épisode du podcast Autour du jeu que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, sur Soundcloud et sur Spotify. Pour m'accompagner dans ce voyage teinté de nostalgie, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités au parcours radicalement différent, et je commence avec Marc Lagroix, salut Marc. Salut Nix, salut Seb, salut, salut tu es auteur de jeux de société, tu as une particularité puisqu'en plus de ton activité, qu'on pourrait appeler indépendante, euh, tu es développeur chez Mythic Games et tu es à l'origine, entre autres, de mastodontes comme Steam Watchers ou Six Siege avec ton camarade Jean-Baptiste Gaillet, que je salue d'ailleurs. On va revenir là-dessus et pour compléter notre trio, j'ai le privilège de recevoir Monsieur Sébastien Ross. Bonjour Sébastien. <rire> Salut Directeur éditorial et artistique chez Don't Panic Games, mais pas que, on l'évoquera peut-être. Et aujourd'hui, tous les trois, on va parler de ce qui nous a construit en tant que joueurs et surtout de ce qui nous a poussé à aller plus loin que la simple pratique du hobby. Alors on va commencer par toi Sébastien, toi qui as un CV bien rempli et particulièrement hétéroclite. Euh, si, la page LinkedIn quand même est assez impressionnante. Euh, ah ouais, il, bon. il y a il une, on y met ce qu'on veut en <rire> euh, temps. Il Tout est, est, une est question. vrai. La question que je me pose et que je posais d'ailleurs aussi à, à Marc juste après, euh, quel est ton premier souvenir de jeu de société Oula euh, Alors, mon premier souvenir de jeu de société, euh, ça va remonter à quand j'étais tout petit, tout petit, tout petit. Si tu veux, les dimanches, chez mon arrière-grand-mère, euh, ça jouait à la belote. Et euh, pour occuper un peu les enfants, qui ne soient pas euh, trop en train de, de s'emmerder sur toute la journée, on alternait des sept familles et des petits chevaux. Ok alors, Là, on parle vraiment, j'étais petit, petit, 4-5 ans, si tu veux, et, et, et voilà. Donc, bon, après, j'étais pas dans un, à part la belote, si tu veux, personne jouait à aucun jeu, donc eux, pour eux, était... on était déjà au top de ce qui se faisait à l'époque. <rire> et j'ai un, super... un super souvenir de ce jeu de cette famille, qui est un jeu de cette famille, Alphonse Daudet. Euh, et les familles illustraient les lettres de mon moulin. Ah oui, à voilà. un certain niveau quand même de, de, de cette famille, quoi. Voilà, ouais. Okay. Ça m'a fait bien connaître à l'époque euh, les lettres de mon moulin. Et toi Marc, est-ce que tu as des souvenirs similaires Parce que la question derrière, c'est est-ce que des gens comme vous qui avaient une carrière dans le jeu de société, donc quelque chose d'assez extraordinaire, qui savaient créer des jeux, est-ce que vous avez un parcours différent de l'ordinaire ou est-ce que finalement vous avez grandi comme nous avec le Monopoly et la bonne paille Donc Marc euh, Monopoly, bonne paye, ouais, clairement, risque, hôtel, tout cela, les mystères de Pékin, ouais, tout, ça, ah. tout ça, je suis pas. <rire> je suis Soviet pas le système, Est-ce que. Euh, évidemment. Vas-y, je vas t'en prie. Non, non, évidemment, avant ça, je suis passé aussi par le jeu de loi, les petits chevaux, les petits chevaux euh, Snake and Leaders, euh, voilà, comme. Comme souvent, mais peut-être pas comme tout le monde en effet. Ce qui est sûr, c'est que j'ai joué, euh, joué depuis enfant et dans une famille où on joue pas forcément aux jeux de société, enfin ce qu'on appelle jeux de société, mais où on joue aux cartes en tout cas. D'accord. Ça doit, ça doit compter. Et je, je peux pas m'empêcher de vous, de vous demander, même si ça va paraître euh, sur moi assez surprenant à certains, quel regard aujourd'hui vous avez vis-à-vis -vis de ces jeux, -ce que euh, parce qu'ils sont quand même généralement ringardisés, est-ce que vous gardez une certaine tendresse ou nostalgie pour, euh, pour ce genre de jeu, est-ce qu'ils vous paraissent essentiel dans ce qu'a pu être notre éducation au jeu ou est-ce qu'au contraire pour vous c'est complètement ringard et, euh, et dépassé Je veux dire, c'est pas ringard et dépassé parce que si tu veux, le cœur de tous ces jeux-là, donc moi, un peu comme Marc, moi les jeux auxquels que on jouait quand j'étais petit, je dirais avant le collège, euh, c'était la bonne paye, le Monopoly, Puissance 4, euh, des choses comme ça quoi. Et, euh, et en fait, le gameplay du jeu, si tu veux, la mécanique de jeu, on s'en fichait un peu quoi. Le, le truc qui était marrant, surtout, c'est que tous les enfants avaient les mêmes jeux. Donc t'arrivais, t'ouvrais la boîte, tu jouais et le côté société de jeux de société, tu vois, de cet effet de remédiation sociale entre les gens, elle marchait super bien par la connivence des connaissances des règles du jeu au lieu de la mécanique en elle-même. Donc en fait, quand t'arrivais, tu dis ouais super, je t'ouvre le truc, tu joues, il y a genre t'as commencé, il y a un autre cousin qui arrive en fait de famille, bon bah vas-y, on s'en fout, tu prends la partie en cours. Enfin... Euh, L'intérêt le, le, était vraiment de faire quelque chose ensemble. Et puis bon, moi, euh, j'ai connu euh, l'arrivée des consoles, si tu veux. Donc le mmh. truc, c'est que avant qu'il y ait. Enfin, on est. Je veux dire, moi, j'avais un de tous mes potes qui avait un Atari 2600, si tu veux. Mais sinon, personne n'avait de console avant le boom de, de l'arrivée de la NES, quoi. Oui. Donc, le, donc en fait, si tu veux, le jeu de société, c'était la manière d'être ensemble quand il faisait pas beau et de faire quelque chose. Bon, attends, tu n'allais pas faire du vélo sous la pluie. Bon, des fois, on le faisait, mais si tu veux, c'était pas la. La, la pratique c'est la bonne pratique donc tu, tu bah non non tu vas te mouiller tu vas être mouiller, tu vas être malade etc bon bah tu peux quand même être avec tes potes parce que tu fais un jeu de société et c'était que des jeux qui étaient labellisés par des marques archi familiales ouais. tu vois MB je veux dire enfin tu vois, Parker tu vois tu sais, les, les parents n'avaient pas à se poser la question de qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte etc donc le, le, le balisage si tu veux du loisir il était euh, enfin toutes les colonnes étaient dans les plus tu vois. Bon euh, sauf si t'avais euh, des parents avant l'heure qui voulaient absolument qu'il y ait des game gameplays de ouf mais c'était pas le cas ça n'existait pas hein. de ma connaissance ça n'existait pas quoi donc t'étais vraiment sur euh, une occupation si tu veux que tout le monde connaît et, euh... parce que par exemple alors, moi je jouais avec mon frère à puissance 4 il est plus petit que moi il est... Gabi perdait tout le temps tu vois. Et pourtant, il avait tout le temps envie de jouer. Et moi aussi. Mmh, tu ouais. vois, le, le, le côté, euh, si tu veux, qui va gagner, etc., dans mes souvenirs, euh, c'était plutôt, ouais, on fait quelque chose ensemble et, euh, et c'est sympa parce qu'on a les mêmes, euh, les mêmes connaissances du, du loisir qu'on est en train de faire, quoi. Alors, j'en bah, Ça, c'est parce que tu gagnais. Ouais, voilà, <rire> <Non, rire> ah, <si>. peut-être. <rire> je rebondis là-dessus. Euh, Marc, je te pose la même question, mais un petit peu plus poussée. Quand on a préparé l'émission, on parlait de du fait que l'humanité a toujours connu le jeu aussi loin qu'on monde, peut-être même jusqu'à l'Égypte antique, et, euh, et quelque part on a l'impression qu'il a fallu attendre ces dernières décennies pour qu'on ait un vrai boom dans ce que Sébastien appelle les mécaniques, etc., et qu'avant ça on avait plus ce côté euh, voilà, socle commun, règle commune, et peu d'originalité. Euh, donc je rajoute à la question que j'ai posée à Sébastien, est-ce que, euh, est que vraiment je caricature pas en disant qu'avant les années 70-80, on était incapable de faire autre chose que euh, des simili petits chevaux et, et jeux de loi mmh. Tu peux répondre aussi là-dessus. Déjà, je vais, je vais, je vais introduire euh, ma réponse euh, par une petite, euh, un petit retour sur la réponse de cette belle question précédente. Parce que c'est vrai qu'on euh, qu joue avec nos règles euh, au Monopoly, à, à risque. Ma richesse du monde, j'ai fait une partie de richesse du monde il y a un mois à peu près. <rire> euh, et c'était bien parce qu'on se, se les échangeait oralement, en fait. Et ça, c'est ça. Là, on faisait société, on se racontait le truc. Mais personne, en fait, lisait les règles. Et, et, et moi, j'ai toujours, j'ai ce, je les aime bien ces jeux. Voilà, ça, ça me rappelle des après-midi, des, après des week-ends entiers à jouer sous la pluie euh, je, avec des gens que j'aimais bien. Donc j'y rejoue de temps en temps. Je relis les règles cette fois-ci, par contre. Et là, je me rends compte que toutes ces règles qu'on s'apprenait oralement, ouais. elles étaient mais blindées d'erreurs et des énormes erreurs de gameplay. Ce qui fait que, en fait, on joue tous mal à ces jeux. Ce qui fait qu'ils sont, qu les, que, que pour beaucoup, on les trouve nuls et pas intéressants. En réalité, si on s'intéresse aux règles, aux véritables règles, et pour ça, il faut, faut trouver les livrets qui ne sont pas déchirés et tout, et les liens, et là, on se rend compte, ah ouais, en fait, ça, ça durait trois plombes, là. C'est parce qu'en fait, pour simplifier, parce que ça nous paraissait plus logique, on a tous fait ces conneries-là. Mais, en fait, mais en fait, les game designers avaient quand même déjà verrouillé plein de trucs euh, qui, nous, qui nous évitent les, les, les erreurs qu'on fait et qui font qu'aujourd'hui, on trouve ces jeux un peu, un peu, un peu pourris. Et, et, et je crois que simplement, en tant qu'enfant, on voulait faire durer le plaisir. Et donc tout ce qui était verrouillé pour que le jeu s'arrête euh, vite euh, et pas au bout de 3, 4, 5 heures de trucs infernales, euh, nous, enfants, on les, on les balayait, ça ne nous intéressait pas. On voulait que ça dure 5 heures, même si on perdait le rythme, même si on perdait l'intérêt. Alors je te coupe deux secondes. Donc, euh, tu veux dire que, parce que le Monopoly, c'est le point Godwin aujourd'hui du jeu de société, quand on, parle, on discute sur les formes, etc. Tu veux dire que tous ceux qui le regardisent et en parlent de manière euh, péjorative, c'est juste qu'ils n'ont pas compris les règles non, c'est qu'ils n'ont qu pas relu les règles. Ils n'ont pas rejoué avec les vraies règles. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a des championnats de France, championnats du monde de Monopoly aujourd'hui. Et, et, et, les, et les gens qui jouent à ce jeu, euh, ce ne pas des... Enfin, des vrais joueurs, c'est des, des gamers comme nous quoi, qui jouent au même, au, au, aux mêmes autres jeux. Et, qui ont, et, et quand, quand tu parles avec le, le champion de France du Monopoly, il t'explique que, que s'il joue euh, contre euh, quelqu'un qui ne sait pas jouer au Monopoly, Gagne donc je peut-être je me trompe, mais on est autour de ça. Dans 80-80% des cas, il gagne. Ça veut dire que ouais, et, et il explique comment, et c'est super intéressant. Mais pour ça, faut jouer avec Alors, faut jouer avec les, les, les règles correctes. Et après, pour le tournoi, ils ont adapté quelques règles, notamment pour raccourcir, pour raccourcir le temps de jeu et les règles de tournoi un peu différentes. Mais ce jeu n'est pas si pauvre qu'il en a l'air, ou tel qu'on s'en souvient, on aime bien taper dessus. Bah, compte ouais, pas et, sur moi, et puis surtout, <rire> c'est euh, le rapport qu'on a. Bon, alors déjà, il y a plusieurs choses. Avant les années 70, les gens avaient peut-être aussi moins le temps de jouer, si tu veux. Euh, on parle de avant les congés payés, machin. Enfin, si tu as il y a beaucoup de, de, de choses qui ont changé. La place du loisir, si tu veux, et le budget alloué au loisir a, a vachement évolué. Euh, après, euh, pour ce qui est de l'époque actuelle, on est aussi sur. Euh, on a. Des, si tu veux, avant, tu pouvais. Enfin, euh, moi, je, ça m'est arrivé avant l'invention du MP3 d'aller chez des potes pour écouter un disque, tu vois, mmh. euh, pour regarder une VHS. Euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ces choses-là, avec le streaming, avec. Euh, avec les nouvelles technologies, ont, ont perdu de leur euh, intérêt social, si tu veux. Mais es sûr qu'elles ont perdu euh, le, et... la tendresse que les gens leur regardent entre un vinyle et un monopoly Est-ce qu est, est -ce que c'est vraiment le même combat, tu vois Non, ce que, ce que je veux te dire par là, c'est que si tu veux asseoir des gens autour d'une table, ensemble, euh, certains qui ont déjà des gammes, hein, d'autres qui en ont pas, machin, truc, etc., euh, sans être sur un écran, par exemple, dans le cas de parents soucieux, que les, que les enfants ne soient pas trop dans l'écran, ou même nous, en tant qu'adultes, pour ne pas passer notre life devant un écran, le truc, c'est que tu te retrouves que la société, c'est quand même un bon médium. Donc, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des, des changements euh, sociaux, euh, d'abord dans les années 70, puis aujourd'hui, qui ont fait que la place du jeu a pu évoluer. Probablement, je ne suis pas un expert, mais tu vois, on, on, on sent qu'il y a quand même euh, la marche euh, des époques qui ont fait que euh, la place du jeu, elle a, elle a évolué avec. Quoi. Et euh, pour euh, reprendre ce que disait Marc, moi, je sais que mon grand-père, il a joué toute sa vie au domino tous les après-midi euh, à partir de sa retraite sans jamais se lasser, quoi. Mmh, vrai. Tu vois et en soutenant qu'il y avait une stratégie, etc. Quoi. Alors que tu vois, euh, j'ai pas joué au domino depuis euh, 1922. Euh, pff, hein, bon, euh, et, euh, et au final, euh, donc, c est, c est, ce rapport à l'ennui, il a vachement changé. On sait qu'aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui ont des jeux qui jouent qu'une fois, voire dans le cas de KS ou quoi, qui jouent pas, tu vois. Enfin, le, le, le, alors que le le rapport euh, argent dépensé euh, rentabilité de ce que tu as Carrément. acheté a vachement évolué aussi et euh, et, euh, et nos ancêtres ils avaient acheté le jeu bah, ils y jouaient quoi tu vois c'est comme euh, ils achetaient une chose il a regardé le film était nul on met on l'arrêtait pas c'est bon on a achetait... <rire> donc il y a aussi il y a aussi tout ça qui a vachement euh... enfin le rapport aux choses, le rapport au, au divertissement a juste changé. Quoi. Oui, on, a, on, avait des, on avait des jeux à, haut, à, à très haute courbe d'apprentissage et du coup, autre jouabilité comme le Go, les échecs, les échecs ouais. chinois. Ouais. Ouais. Même le backgammon, qui euh, sont des jeux que j'adore. Et, et en fait, en effet, euh, moi... Je, fin, fin, moi je pense qu'une grande partie des, des joueurs peuvent largement se satisfaire sur une île, des sur une île déserte d'un jeu de cartes, d'un plateau de baggamon et d'un damier. Quoi. Je veux dire, tu, ouais. tu peux passer des... un temps fou et inventer un, un nombre de jeux incroyables avec ça. Donc on juge peut-être trop difficilement, trop durement ces, euh, ces jeux qui, euh, qui sont increvables. On va revenir quand même à ce qui vous a fait en tant que joueur. Alors Je commence par euh, toi Marc, parce que tu me disais en préparant cette émission que ton expérience de joueur s'était quand même vite orientée des jeux de stratégie assez velus. Tu m'as parlé de Britannia, de History of the World. Euh, lequel de ces jeux-là, quels les premiers jeux modernes ou experts pour dire des gros mots, qui t'a vraiment ouvert à la richesse de ce hobby où tu t'es dit ah ouais d'accord on peut faire tout ça. Ouais je crois que c'est ce que tu as cité, un hein, Britannia. Euh, et ben ça c'est les après-midi, euh, les après-midi adolescentes euh, entre euh, entre copains, euh, où t'as que ça à faire jouer, et on, on avait un copain dans notre cercle d'amis qui avait un cousin qui ramenait des jeux anglais, euh, c'est les jeux Avalon Hill, l'éditeur américain, je sais pas où il les trouvait, mais euh, bon, bref, il les avait, et du coup ils étaient chez ce pote, et donc il y avait euh, Britannia et, et History of the World notamment, euh, donc qui sont en effet alors surtout Britannia, des jeux relativement complexes mmh. euh, un peu austère aussi visuellement, pas complètement mais alors ça nous paraissait pas à l'époque non pour moi c'était vraiment une révolution parce que c'est parce que une sorte de simulation historique mais quand même euh, avec des règles très cadrées. Alors le problème c'était qu'elles étaient écrites en anglais, avec euh, notre pote euh, qui pensait savoir lire l'anglais, <rire> donc euh, <rire> nous a arnaqué un gros paquet de fois. <rire> <qu 'on> puisse... <rire> depuis depuis c'est pareil, j'ai relu les règles <rire> et j'ai fait Alcrevar ah, euh, mais bref, euh, non pour moi c'était vraiment une découverte incroyable et puis et puis du coup une fois que une fois que je suis rentré là-dedans j'ai découvert le catalogue euh, le catalogue de ces de ses éditeurs de Avalon Hill et puis des, et puis Descartes la boutique Descartes etc et là-dedans d'un seul coup et c'était déjà il y a un certain temps hein, il y a une vingtaine d'années entre 20 et 15 ans quoi en ce qui me concerne euh, voilà, je suis tombé dedans. Et c'est vrai que la conquête militaire, euh, ça a été vraiment... Et la, les jeux de civilisation et de conquête sont vraiment tout de suite les jeux vers lesquels je suis allé. Et un peu plus tard même, enfin quelques années plus tard, les jeux de les wargames, les jeux de figurines, mmh. euh, historiques. Et on va, on va en parler d'ailleurs de tout ça, hein, de, de, des influences que ça a aussi sur les jeux que tu crées. Euh, alors Sébastien, tu m'as parlé de nombreux jeux. Bah, même question qu'à Marc, est-ce qu'il y en a un, le premier, qui t'a vraiment fait te dire « waouh, c'est riche ». Ouais, bah écoute, bah moi depuis petit j'ai toujours joué, si tu veux, donc effectivement on alternait avec les jeux qu'on avait, moi j'ai grandi dans un endroit où tu pouvais pas facilement te procurer des jeux en dehors de ce que tu trouvais au supermarché, etc. Mais on alternait déjà les les teufs, si tu veux, comme tous les lycéens, et les soirées jeux, tu vois, et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui nous disent... Non, vous n'allez pas rester à la maison à faire un jeu et tout puis nous en fait on était... ça ne nous posait pas de problème bon après on alternait tu vois mais et là on tournait avec les jeux qu'on avait sous la main beaucoup de trivial euh, moi j'adore les jeux de culture générale donc si tu veux le truc c'est que euh, bon j'étais toujours partant quoi. Et, euh, et, euh, et puis d'autres euh, des, des trucs qu'on avait à l'époque des tabous des brainstorms des euh, pictionaries enfin voilà moi j'avais une dizaine de jeux les potes en avaient aussi mais c'était vraiment ceux que tu trouvais euh, chez Carrefour, quoi. Ouais. Et c'est en arrivant... Euh, en a... Et puis donc, pendant ce temps-là, moi, je lisais euh, Strange, Strange, à l'époque, donc la, la, la célèbre revue qui a fait connaître Marvel en France, si tu veux. Et euh, à côté, chez le, dans le kiosque, si tu veux, à journaux, il y avait Cassius Belli, tu vois, à un moment donné et je me suis dit, tiens, c'est quoi Et donc, euh, j'ai commencé à regarder. Alors, j'y bênais que dalle, mais si tu veux. Hein. Et on a commencé à faire des petites euh, épopées chez Descartes à Paris, si tu veux. Je dis épopées parce qu'il n'y euh, avait pas de gare et tout. Donc ça, c'était déjà une vraie... Euh, c'était déjà un vrai, euh, une vraie en soi. mission, quoi. Mmh. C'est déjà une aventure, si tu veux. Et, euh, et on commençait à remplacer les figurines d'HeroQuest par des figurines qu'on peignait, qu'on achetait, etc. Si tu veux, pour, parce qu'on faisait beaucoup d'HeroQuest, j'ai oublié de mentionner, évidemment, qui a été un marqueur important pour moi beaucoup de gens voulaient passer un petit peu bah ouais mais c'était vraiment le enfin moi c'est le seul jeu que j'aurais pu trouver si tu veux euh, de chez moi sans voiture dans un magasin quoi. donc si tu veux tu vois le... donc voilà et, euh, et à partir de là il bah, euh, euh, y avait un club jeu de rôle au lycée donc euh, un peu de jeu de rôle Shadowrun etc et, euh, et en, arrivant au... en arrivant en études supérieures là on a commencé à jouer et là c'était vraiment bah, citadelle Elixir, euh, la fièvre de l'or, euh, les aventuriers du rail, en fait pas mal de classiques, finalement, parce qu'on n'était pas non plus des super-experts, mais mmh. on faisait quand même... Euh, on réservait les week-ends pour les sorties, et euh, avec les potes du quartier, j'étais dans le 14e, on faisait quand même entre ouais, deux ou trois soirées jeux par semaine, si tu veux. Mmh. Et ce, ce, pendant des années, si tu veux. Et euh, bon à l'époque, moi, je travaillais dans, dans une boîte de vidéos, et, euh, et donc j'essayais de recruter. Donc il y a régulièrement des, des copains qui passaient, qui... Euh, genre revenait euh, voir euh, genre une soirée jeux de société alors, vois, genre ouais waouh ouais, wow, mais alors ouais c'est des cartes ah ouais c'est bien <rire> alors tu vois c'était c'était assez marrant quoi et donc on équilibrait comme ça et on faisait des parties des parties il y avait certains des joueurs qui eux, étaient des gros joueurs de, de, même, de des ouais, d'Everquest à l'époque ou de etc. Euh, et euh, et, euh, et d'autres qui jouaient aux échecs et d'autres etc. Et finalement euh, le terrain commun tu vois. Moi bon, par exemple je suis archi nul aux échecs. Euh, le truc c'est que le terrain commun c'était le jeu de société puisque là euh, tu, tu réunissais euh, un peu, un peu tout le monde autour de euh, la même occupation, voilà. et, euh, et ça a été un peu, un peu comme ça. Quoi. Donc euh, je sais pas si ça répond à ta question que j'ai oublié d'ailleurs, mais, <rire> mais en gros voilà. <rire> alors Je vais la continuer d'ailleurs, je te laisse le micro ouvert. Euh, je pose la question à tous les deux, est-ce que c'est ce jeu-là Marc ou ces jeux-là, les derniers Sébastien, euh, qui vous ont fait vous dire, voilà, je veux être auteur, je veux, je veux bosser dans le jeu de société, ou est-ce que c'est plus un processus sur le long terme qui vient progressivement, et, euh, ou même qui arrive à vous sans que vous l'attendiez forcément euh, J'y vais. Euh, donc en fait, en fait c'est assez marrant parce que le, moi, je savais pas, si tu veux, mais comme personne, que faire des jeux... Euh, c'était euh, un métier, et même quand je lisais les premiers magazines de jeux vidéo, type Génération 4, Joystick et tout, je ne savais pas que euh, ça allait prendre, évidemment, autant d'ampleur le marché du jeu vidéo et devenir des vrais métiers, donc c'est resté sur le mode du loisir. Mais je me souviens que déjà en primaire, on avait fait avec euh, les copains du quartier euh, un petit magazine de BD et de jeux qu'on a vendu aux voisins, si tu veux, euh, avec euh, des labyrinthes, des anagrammes, des machins, des trucs, etc., tu vois, et euh, que ça nous faisait marrer, quoi. Après, dans les... Par exemple, quand je suis arrivé, euh, je travaillais dans une société qui s'appelle Seven Set, qui, fait du... enfin, qui, est un gros... qui est un gros acteur à l'époque du DVD et du Blu-ray, et euh, on s'occupait un peu des créations spéciales, si tu veux. Donc, on avait fait un procédé qui s'appelait BDVD. Donc, c'était de la BD interactive où tu choisissais tel ou tel personnage. On avait fait, une sur, on avait fait deux sur des cycles de Torgal et tu pouvais choisir de suivre chacun des personnages. Donc, il y avait une interaction. Le mec de la boîte d'autoring, donc l'autoring, c'est programmer le DVD, si tu veux. Quand tu cliques là, ça va là. Quand tu cliques là, ça va là, etc. Et on, dit, on est vraiment au taquet de ce que peut faire un DVD en interaction donc voilà et au final elle a fait une chasse au trésor j'avais écrit une chasse au trésor façon euh, la chouette d'or je ne sais pas si vous vous rappelez de ce livre la chouette d'or où il y a un mec qui avait caché une chouette en or en France et il avait vendu euh What Me, le bouquin d'énigmes où tout le monde se cassait la tête à essayer de se la d'or. Je <rire> crois bah, je... que ça. Je ne ouais, sais pas si elle a déjà existé cette chouette d'or, j'ai vu une fois <rire> le bouquin, mais bon, à l'époque, j'étais petit et ça paraissait incompréhensible. Bon. Et donc, j'avais fait à peu près le même truc. Et il y a un gars qui avait gagné, qui m'avait appelé. Alors, c'était un genre book, si tu veux, qu'on vendait avec un DVD, DVD qu'on avait fait. Et il avait gagné un lecteur DVD et sans DVD. Et il m'avait appelé personnellement pour me remercier euh, du jeu, etc. Machin, et je me suis dit, mais c'est vrai que les jeux d'énigmes que moi, j'adore, J'adorais déjà à l'époque, puisque, ah oui, si, un des marqueurs dont j'ai pas parlé, pardon, pardon, c'est les livres dont vous êtes le héros, bien sûr. Où là, alors là, c'était, bam, alors tous ceux qui étaient signés, euh, moi, j'ai acheté par auteur, hein, donc c'était euh, Steve Jackson et Yann Livingstone, et euh, notamment, le je crois qu'il y avait quatre volumes de Sorcellerie, alors là, ça a été vraiment euh, le truc, quoi. Et donc, bref, donc j'avais fait ça, et euh, etc, etc. On avait sorti, euh, par exemple, le DVD du long-métrage de Professeur Layton dans une autre boîte où j'ai travaillé, qui s'appelle Casé. Professeur Layton, c'est un jeu vidéo d'énigmes mmh. sur Nintendo. Mmh. Et ben, on avait gamifié, si tu veux, la boîte. Tu sortais tes DVD, tu devais les mettre dessus, les tourner d'une certaine façon, vu que c'est un, un jeu d'énigmes à la base, le jeu vidéo. Tu en as fait... Donc, si tu veux, il y a toujours eu ce truc quand même... Envie de créer de, quelque euh, part bah, Ce truc de prolonger l'expérience... Du, de de ce que tu es en train de faire euh, par le jeu bah, parce que j'ai beaucoup joué des milliers des milliers des milliers d'heures depuis que je suis petit quoi donc euh, le truc c'est que si tu veux pour moi ça a toujours été une activité euh, archi naturelle quoi. Mmh. donc euh, donc voilà donc je dirais que ça vient pas d'hier quoi tu vois c'est un, un truc qui euh, voilà qui, qui me plaît depuis des années euh, j'étais content de pouvoir euh, transformer ça en activité professionnelle quoi Marc t'as eu une révélation ou c'était plus non. Dilué comme ça, euh, comme ben, finalement, c'est comme, comme Sébastien. Je me suis jamais dit c'est un métier qui existe déjà, et puis même quand plus tard euh, j'ai compris que c'était un métier qui existe, je me suis jamais senti légitime. À tu vois, même si j'ai pas fait les études, je sais pas comment faire, euh, ça m'empêchait pas de jouer et d'adorer ça, quoi, euh, sans spécialement. Euh, sans spécialement euh, faire des jeux, tu vois, en me disant n'avais euh, pas spécialement l'envie. Des règles maison, ouais. Des house rules, ça c'est quelque chose que je fais très très facilement, mais sans plus. Euh, non, c'est euh, moi le déclic ça a été euh, c'est chaos euh, chaos dans le vieux monde de Eric Lang. En fait, c'est voilà, Eric Lang que derrière j'ai beaucoup admiré, oui. euh, mais ça c'est le premier le premier jeu que je découvre de lui euh, et là euh, j'adore. Et j'adore... En fait, surtout, je découvre aussi avec ce jeu, je pense, euh, bon, Hero Quest avant, évidemment, mais en tout cas, un jeu plus moderne à Je découvre vraiment ce que c'est, ce truc, euh, le thème au service de la mécanique, vraiment l'ambiance, l'immersion. Euh, et comme par ailleurs, j'aime bien écrire... Ça, j'écris, je ne fabrique pas des jeux, mais j'écris des nouvelles, des débuts de romans qui se finissent jamais. Euh, mais du coup j'ai des univers, euh, et là je me dis, ah ben voilà, j'arrive pas à terminer un, un roman, euh, parce que parce que passer 30 pages, je m'essouffle, j'ai plus l'envie, je me dis, ben, peut-être que, peut que le jeu c'est un, bon, euh, un bon média pour, euh, pour retranscrire cet univers, et donc je tente comme ça, euh, voilà. et je pense que c'est vraiment le lendemain d'avoir découvert euh, Chaos dans le Vieux Monde, que je, que je m'y mets. Ouais. Et est-ce que tu peux euh, nous pitcher, nous dire à quel âge c'était le premier jeu que tu as créé Pas publié, attention, hein, le premier jeu que tu as fait, euh, tu t'en souviens non Ça t'a pas marqué Ah c'est Steam Watchers. T'as jamais fait d... avant Je sais pas, moi je me disais qu'adolescent t'aurais euh, bricolé un truc ou, ou plus euh, jeune adulte, jamais c'était euh, rien puisque Steam Watchers. Des jeux de piste quoi, tu vois. Ouais. Et, euh... <rire> bon, des, jeux, des jeux de piste et des chasses au trésor, j'en ai fait. <rire> Non, non, des jeux, quelque chose qui s'approcherait d'un jeu de société, non, non, non, euh, vraiment, euh, non, rien, c'est vraiment, euh, Steam Watchers c'est le premier. Et d'un de... Donc il y a 4 ans. Donc d'un coup tu te lèves un matin, tu te dis allez maintenant j'y vais, et tu ponds un truc qui est quand même pas non plus un jeu de loi, quoi, je veux dire, on pourrait penser qu'il y a eu du travail avant, enfin du travail il y en a eu, mais je veux dire, tu as pratiqué avant, que tu as fait des, des essais qui ont plus ou moins marché, mais non, ça a été ça directement. Alors, il n'a pas directement marché, bien sûr, ce jeu. Euh, après, j'ai été, été dans la facilité parce que, et on le ressent très bien quand on, quand on, quand on joue le jeu et qu'on connaît bien le, le, les jeux de on va dire les jeux de conquête. Euh, je me suis inspiré de tous les jeux que je connaissais. J'ai fait quelque chose de très simple. Ça veut dire que je suis parti d'un jeu que j'adorais, euh, qui est euh, Le Trône de Fer, le jeu de plateau, euh, mais auquel je trouvais... Ah, je l'adorais, je l'adore comme il est, mais je trouvais des défauts, pas, pas intrinsèquement, mais euh, dans le fait qu'il faut jouer à 5 ou 6 pour avoir une pleine euh, expérience de jeu. En dessous, c'est déséquilibré, c'est un peu compliqué, c'est très long. Euh, les règles sont, très compl enfin, sont, sont compliquées, ça veut dire moi j'adore ça, les règles compliquées, mais quand tu es un joueur au bout d'un moment, il faut les expliquer à d'autres personnes. Il <rire> faut trouver des joueurs qui sont OK pour se mettre 2 heures d'explication de règles, puis après 8 heures de jeu. Et euh, tu vois que plus ça va, plus tu vieillis, euh, moins c'est facile. Euh, voilà, donc, donc pour moi, ce n'était pas des, pas des, des défauts euh, intrinsèquement, mais euh, j'avais envie de faire un jeu voilà, qui se rapproche de cette expérience euh, en le rendant plus accessible, voilà, tout simplement. Et voilà, donc j'ai repris, en gros, hein, pas, pas de façon assez simple, la, la, la, la base du système, qui est le système aussi de civilisation, qui sont les jetons à ordre caché, euh, avec un univers qui est un univers que j'avais créé pour une nouvelle. Je suis parti, de, je suis parti de là, euh, et, et en fait, ça a été tout simple au début. Je pensais que ce serait simplement une copie, tu vois, quelque chose qui ressemblerait énormément. Et en fait, en, et c'est du coup comme ça que je crée maintenant euh, principalement, euh, en, en m'attachant à respecter les contraintes de, de l'univers que, que je souhaite adapter. Eh ben, je suis obligé de changer des, des mécaniques, euh, ou au contraire, euh, ça, ça inspire des mécaniques. Ah oui, alors ça, c'est un peu lourd dans le jeu, normalement, mais je pourrais utiliser cette contrainte pour, et, voilà, et, ça, et de fil en aiguille, ça a transformé le jeu, qui ressemble toujours un peu à, à, à, au jeu que j'ai pris en modèle, mais, mais, mais, mais pas tant que ça, finalement, mais de façon organique. Tu vois, ça, alors qu'au début, je pensais faire une copie, et finalement, ça s'est transformé en quelque chose de... Différent. alors je rebondis et je te garde euh, un petit peu même si je poserai plus ou moins la même question après à sébastien euh, en restant sur les les jeux mythic games en tout cas les, les, les jeux qui sont peut-être les plus connus euh, chez toi euh, est ce que tu penses qu'on est conditionné par ses amours de jeunesse est ce que tu penses que il a une sorte de de continuité est ce que tu crées steam watchers parce que tu aimes les jeux de stratégie est ce que tu as co-créé six Siege parce que tu aimes les jeux de figurines ou est ce que c'est un hasard et tu pourrais très bien peut-être pas surpasser ça mais euh, ouvrir à des genres auxquels tu as, as peut es, es peut-être moins, moins attaché euh, Alors, Steam Watchers, c'est de, vraiment deux choses différentes. Je l'ai créé de façon indépendante, j'ai vraiment créé le jeu que je voulais. Je jamais pensé qu'il serait édité. Euh, au tout début, quand je démarre, je, je me dis, je le fais parce que ça me fait marrer, parce que je, je connais quelques personnes que ça ferait marrer de jouer. Et, euh, et voilà. Et après, ça prend, voilà. ça puis, Le truc a sa vie, mais au départ, c'est vraiment... Je fais le jeu que j'ai envie de faire. Euh, dans mon travail chez Mythic Games, c'est différent. Là, c'est par exemple pour Six Siege, là, c'est les, les éditeurs, les chefs, Benoît et Leonidas, qui me demandent euh, de travailler sur ce projet. Donc là, je peux dire oui, je peux dire non, mais, euh, mais ce n'est pas la même, pas la même euh, énergie euh, euh, du départ. Euh, maintenant, euh, je trouve ça génial de, donc pour ce, pour ce jeu-là et puis pour d'autres euh, sur lesquels je suis en train de travailler. Je trouve ça génial d'être obligé euh, de travailler euh, des choses, des, des systèmes même que tu n'aimes pas trop. Euh, là, je travaille sur un jeu coopératif. Moi, je ne suis pas spécialement jeu coopératif. Donc maintenant, je m'y mets à fond. Bah, ça permet d'aller explorer des mécaniques que d'habitude euh, je mets sous le tapis en, temps, en termes de, de game designer. Là, je suis obligé d'aller les d'aller les ressortir, de les mettre à nu, de les travailler, de les... et de me dépatouiller avec. Et ben je trouve ça un super défi et en même temps ça m'apprend énormément en game design. Et même là si je prends l'exemple du jeu coopératif par rapport au jeu compétitif, ça m'apprend plein de trucs, enfin, enfin plein de nouvelles connexions se font dans mon cerveau que j'utiliserai plus tard dans d'autres jeux, même compétitifs. Euh, voilà, donc il y en a un, c'est un, une commande. Pour, si tu prends l'exemple de Six Siege, euh, l'autre, c'est plutôt un, un choix de cœur. C'est un, un peu différent. Mais bon, j'aime les défis et j'aime faire des trucs différents. Donc, je suis content. Tout se rejoint. Ouais. Alors, Sébastien, pour toi, c'est un peu différent parce que tu as quand même plus une vision éditeur. En tout cas, tu dois l'avoir aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on dépasse sa propre vision du jeu quand on est à un poste comme le tien euh, je pense par exemple à Asynchron, qui est un éditeur qui fait quand même plutôt du wargame qui reste plutôt dans sa niche, mais qui est reconnu pour ça. Alors, quel est l'intérêt Est-ce qu'il faut se diversifier à la delà encore une fois, de, de ses préjugés Ou rester sur... Euh, pas un socle qui te paraît euh, être ton cœur de cible ou, ou ce que tu aimes le plus Alors, bon, moi j'ai la... J'ai la vision éditeur, mais j'ai quand même aussi la vision auteur, parce que j'écris, euh, je dessine, enfin tu vois, je, me, je, je vois bien ce que ça veut dire d'être un auteur. Le truc, c'est qu'après, pour moi, en vrai, la vision, euh, si je compare avec les différentes activités que dans lesquelles j'ai pu euh, sévir, euh, on est toujours sur une manière d'emmener des gens dans une histoire pendant un temps donné. Bon, c'est le cas d'un livre, c'est le cas d'une bande dessinée, c'est le cas d'un DVD, c'est le, le cas d'un jeu de société. Sauf que là, ça passe, comment elle avance, la, comment le récit elle avance, comment la, la narration, donc cette grammaire spécifique qui est, qui est le jeu de société, hein, je ne te dis pas une narration, je ne parle pas de jeu narratif, mais d'une manière plus euh, conceptuelle, elle avance par des actions, euh, par des règles, par toute une mécanique que tu as su... Euh, que as su mettre en place et que espères clair, t'espères avoir bien rédigé les règles, t'espères que tout roule, mais pas que. il y a aussi des jeux dans lesquels tu peux rentrer par le thème, il euh, y a des jeux qui, que tu peux complètement gâcher avec une maquette de merde, euh, je veux dire, bon, ça se serait déjà vu. Euh, et euh, et euh, donc le truc, c'est que si tu veux, pour moi, euh, mon rôle, euh, un peu comme le monteur si tu veux, euh, pour le cinéma, il est plutôt de mélanger tous ces éléments pour être au service de l'idée forte. C'est-à-dire, pas forcément la règle du jeu, mais qu'est-ce qui était l'étincelle de démarrage Est-ce que c'est parce qu'on avait euh, tel univers et qu'on le trouvait super Tel personnage, telle petite mécanique que finalement on a enrichi, etc. Et au service de ça, tu essayes que vraiment, euh, chacune des étapes de la création et de la production... Euh, elle, elle, soit au service, euh, au service de ça pour situer qu'il y ait le moins de déperdition entre le moment où tout le monde a trouvé l'idée super et le moment où le jeu il se retrouve dans les bacs. Donc, est-ce qu'on a bien écrit sur le dos de boîte ce que nous, on trouvait super cool Est-ce que c'est clair Est-ce qu'on s'est pas perdu en circonvolution Est-ce que la maquette, on l'a trouvée cool, mais on n'a pas vu qu'en fait, elle n'était pas en adéquation avec ce qu'on voulait vraiment dire, etc. Donc, chacune, chacun des éléments, chacun des intervenants, si tu veux, euh, va opérer une tâche qui va, non pas s'additionner, mais fusionner avec l'autre pour produire quelque chose de nouveau et c'est cette cohérence si tu veux quel que soit le projet que moi je recherche et c'est c'est mon seul a priori si tu veux tu vois c'est ça moi je déroge pas de ça si tu veux bon, C'est ma vision, tu vois, mais le euh, qui est subjectif, mais euh, qui me paraît quand même un peu à toute épreuve parce que euh, c'est la démarche qui va enfin, euh, personne ne va me dire ah non, on veut pas que ce soit comme ça, tu vois, tout le monde a envie que le projet soit cohérent, etc. Et pourtant, ça va pas de soi quand tu es les mains dans le guidon, ça va pas de soi si c'est pas euh, coordonné. D'ailleurs, des fois, on n'y arrive pas, tu vois, donc euh, c'est donc que c'est pas si facile puisque même en voulant le faire, tu vois, tu t as quelques écueils parfois, donc voilà, donc c'est un peu ça. Et après, l'idée, bon, bah, nous par exemple, on fait des jeux licence, donc les jeux à licence si tu remontes quelques années en arrière à part Battlestar Galactica tu vois c'était quand même le truc qui était pointé du doigt etc, bon moi je trouve que avec Cowboy Bebop avec l'attaque des titans, avec Naruto si tu veux, on a rempli ce qu'on voulait faire c'est à dire, oui ça ressemble à un épisode de chacune des séries supplémentaires, d'ailleurs on a donné un nom tu vois Cowboy Bebop Space Serenade, etc., pour que ce soit vraiment que tu revives la même expérience, mais non pas depuis ton canapé, mais euh, par le jeu, avec des vraies mécaniques, avec un vrai jeu. Et euh, effectivement, même certains, bon, certaines personnes ou certains reviewers tu vois, qui étaient vraiment euh, euh, pas fans des jeux à licence ont on quand même dit, ouais, bon, effectivement, là, par contre, et donc, il faut que voilà, et donc là l'objectif au moi était été rempli, et à chaque fois c'est un, un peu ça, quoi c'est bon on a tel jeu qui est super, quelle mécanique pourrait coller dessus euh, ou au contraire est-ce que c'est un jeu vraiment dans des chaussons et là bon bah on fait quoi, on fait que tout doux, on fait de ruck fantasy, tu mmh. vois, euh, ou alors est-ce qu'on sort un peu de... fin, euh, et donc ça c'est bon, alors, moi j'essaye de faire participer un peu tout le monde, bon on est il faut bien trancher, donc euh, voilà, mais mais euh, donc c'est cet exercice-là, si tu veux, qui euh, qui fait que euh, les étapes sont différentes, mais l'objectif au final est quand même euh, le même pour moi que dans pas mal d'autres secteurs. Mmh, je vois. Alors on pourrait passer une bonne heure au moins à, à discuter du sujet. Je vais vous demander d'en faire un maximum de cinq minutes pour qu'on arrive à, à faire une émission à peu près contenue. Euh, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent tu parlais de mécanique Marc avant donc donc je rebondis là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent que euh, on n'invente plus rien et qu'aujourd'hui, au mieux, on va mélanger plusieurs mécaniques entre elles pour faire quelque chose qui a l'air nouveau. Est-ce que vraiment, d'après vous, on a tout fait aujourd'hui ou est-ce que vous avez encore des titres Je ne m'exprimerai pas sur la question volontairement. Est-ce que vous pensez qu'il y a des titres encore qui innovent, pas que dans la thématique, puisque les thématiques évoluent avec le temps Sébastien, je te Merci. je te renvoie la balle. En fait, ça dépend ce que tu appelles... Euh... Enfin, tu vois, il faudrait vraiment définir, euh, si tu veux, euh, les mots que tu as... A dit dans le sens où innover ça veut dire quoi le Ça dépend pour qui tu fais le jeu, tu vois. Ne pas innover pour euh, un jeu familial, tu vois, où, euh, où euh, les gens, ils ont joué à, à, à 10 jeux en, en 30 ans euh, et c'est bien comme ça pour eux, tu vois. Bon, bah, c'est pas grave. Et tu parles de familial, que, apporté... que, tiens, tu vois, euh, jeu familial, oh. on parle de notre enfance. Euh, oh. Tu me ramènes un jour un docteur Maboule, je dis, ouais, c'est dingue, ça, c'est innovant, tu vois. C'est fou comme truc. Ouais. C'est innover dans le ben oui. sens-là, tu vois, même pour, un... Sans pour autant créer des règles compliquées ou plus de règles. Ouais, ouais bah, si c'est innover comme Dr Maboul, oui, moi je crois que c'est encore possible. Euh, le... Dr Maboul, c'est simple. Enfin, tu vois, le... Le... les règles du jeu sont assez simples, si tu veux. C'est la... La... la fabrication, c'est le matos, quoi, tu vois. Mmh. Oui, on en revient finalement. <rire> le euh... matos qu'il y a dans la boîte, quoi, si tu mmh. veux. Okay. Bah, voilà. Mais oui. Euh... Bah, disons que tu ne peux pas te dire, quel que soit le secteur dans lequel tu, tu vas pas te dire à un écrivain, est-ce qu'on peut encore innover aujourd'hui Tu vas pas te dire à un réalisateur de film, est-ce qu'on peut encore innover L'important, c'est pas d'innover ou de ne pas innover. L'important, c'est d'essayer d'innover. voilà Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Parce que même en essayant, tu vois bien qu'il y a quelques jeux qui vont être considérés comme des jalons des marqueurs de l'avancée du médium jeu, so jeu de société, mais, euh, mais pas tant que ça sur l'énorme quantité de jeux qui sort. Donc ce qu'il faut, c'est euh, ce qu essayer, si tu veux. Euh, si tu prends l'histoire du cinéma depuis sa création, euh, on, va, on a retenu qu'un euh, très faible pourcentage des films qui sont devenus des classiques, et tous les autres ils sont tombés dans l'oubli, et ça s'est toujours passé comme ça, tu vois. Euh, le, le truc, c'est que tu, tout le monde essaye, et puis euh, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, et en attendant... Les autres n'ont pas passé un mauvais moment. Ils n'ont pas passé un mauvais moment en créant le jeu. Les joueurs n'ont pas forcément passé un mauvais moment juste parce que ce n'était pas innovant, tu vois. Mmh. Donc, après, si tu veux. Euh... Et puis aussi, on est, sur, euh... on est sur le jeu de société. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est théorie du jeu de société, euh, grands écrits du jeu de société, tu vois, euh, euh, à mon avis, euh, reste encore à reste encore peut-être à venir, tu vois. Il y a encore des choses qui peuvent être théorisées, qui peuvent être euh, euh, pragmatisées, tu vois. Contrairement au cinéma, pour le coup, il y a beaucoup bah, déjà demain, on, on a même perdu des écrits d'Eisenstein ou autres, tu vois. Mais le truc, c'est que euh, tout ce que tu peux faire en tant qu'auteur ou éditeur, c'est essayer, tu vois. Il y a personne qui peut dire « Ouais, je vous garantis que je vais réussir à innover ». À partir de moment où ça te fait plaisir de le faire, à partir du moment où tu arrives à créer une logique qui fait vivre les gens qui travaillent dessus et euh, où tu as des bons retours des joueurs, même si personne te dit vous êtes super innovant, bon bah moi je suis quand même content. Pourquoi Parce que l'aventure est souvent plus belle que le résultat. Mais c'est surfait cette notion-là, parce que je lis beaucoup, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, on parle souvent de ça en fait. On n'invente plus rien de toute façon. Et pour aller plus loin, Marc, tu pourras intervenir si tu veux, quel regard vous portez sur... Aujourd'hui, cette, cette tendance à mélanger des mécaniques, d'avoir un, un placement d'ouvriers à méritrage avec du deck building, est-ce que c'est un peu pour cacher la misère parfois de ne pas trop inspirer, ou est-ce que c'est une bonne chose d'essayer de, de combiner les choses et de voir comment ça s'articule ben Moi, je crois qu'un qu auteur, il passe son temps à mélanger, euh, à mélanger des mécaniques. Hein. Tu, tu, après, quand tu, quand tu vois le travail d'un, quand tu vois le travail d'un auteur tu vois une partie très faible de tout le, tu vois, le jeu d'un auteur, tu vois une partie très faible de tout ce qu'il a pu essayer chez lui. Euh, donc pour moi c'est intrinsèque de mélanger, de mélanger les mécaniques au métier de... Tu le fais naturellement, tu, tu le formalises ou pas, c'est des choses qui sont... Tu ne te dis pas je mélange telle mécanique avec telle mécanique, mais... Mais euh, tu, avec un jeu, tu racontes une histoire, tu racontes, tu, t as, t as une expérience. Et puis il y a des moments, bah il faut avancer, où il y a des moments es bloqué. Bon, bah qu'est-ce que je vais utiliser Comment je vais pouvoir utiliser ce matériel d'une autre manière, etc. Tu retombes sur tout ce que tu connais. Des fois, tu, tu fais des petites, euh, des petites innovations. Pour moi, c'est un tracé au, à la création d'un jeu. Euh, je pense que ça a toujours été comme ça. Je pense que ce sera toujours comme ça. Je c'est vrai que moi, le mot innovation, ce n'est pas un mot que je trouve très joli, je n'utilise pas trop, c'est pour ça que je t'ai donné la balle directement, Sébastien, parce que je vais pas trop répondre. Euh, je, je vois plus, moi, à titre perso, mais ça c'est vraiment personnel, je vois plus le jeu de société, si vraiment on me pousse à répondre à cette question, plutôt comme une recette de cuisine. Plutôt comme une recette de cuisine. Donc vraiment, le côté ingrédient, moi, me, en tout cas, moi, il me parle vraiment. Et euh, l'important, ce n'est pas euh, la technicité forcément. Donc tu vas avoir une recette, de, tu, vas, tu, tu, tu vas manger un plat, tu vas kiffer parce que techniquement, le cuistot, c'était top, il a su, machin, machin, machin. Ça, ça va être un jeu. Un autre jeu, ça va être juste... Une simple fondue savoyarde, tu vois, ou une raclette. Ou là, tu vois, niveau technicité, niveau, déjà, t'es déjà bien en dessous. Même si voilà il y a des différences, mais euh, mais, mais ça crée, ça crée le contexte pour se pour se rassembler et, et manger ensemble et prendre du plaisir à manger. Et donc, tu vois, tu vas voir des jeux qui vont ressembler à une raclette, d'autres qui vont ressembler à un, à un truc de chef étoilé. Euh, <rire> bah, je fais pas de différence. On salue l'auteur des jeux raclette, juste... bien sûr. Ouais. Tu viens de te mettre à dos toute la savoie. <rire> Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que la raclette, c'est quand même un peu technique. C'est le gars qui peut vraiment pas s'embrouiller, tu vois. <rire> Est-ce que, donc, en parlant je... de... Là, il y a une question qui est très personnelle que je voulais vous poser dans tous les cas, mais que euh, vous avez déjà un petit peu euh, caressé tous les deux. Euh, alors, je raconte ma vie de minute. Moi, je suis musicien de, entre guillemets, de formation. J'ai commencé très tôt et donc j'écoute beaucoup de musique. Et... Je me rends compte que parfois, je, je cède à la musicologie, c'est-à-dire qu'au lieu d'écouter un album, j'ai entendu la chanson me disant, tiens, lui, ça basse, il a, est laisse, tiens, son, son, son riff, il est un peu fainéant. Et je me disais, est-ce que vous, en tant qu'auteur, éditeur, peu importe, finalement, vous avez le même regard très technique sur le jeu de société, est-ce qu'on garde quand même le même plaisir à jouer quand on joue Ou est-ce que aussi, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ah, mais là, j'ai des là il sert à rien, il y a trop de hasard, il y a trop de ceci ou de cela Alors, moi, je vais... Je... Je te répondrais que, euh, en fait, tu n'as pas le choix, parce que si tu commences à, à être blasé et à, et à plus prendre de plaisir, tu vas jamais garder la fraîcheur qui permet de, euh, euh, de, même, de même de bien voir les défauts ou les qualités d'un jeu, puisqu'au final, c'est euh, des fois, moi, je teste des jeux, si tu veux, je, en sachant que je suis pas le public, tu vois donc, euh, il faut se mettre à la place de, finalement, du public que tu estimes estime le bon pour ce jeu-là, euh, voire le faire tester si, euh, si ça correspond par exemple à, aux gens dans mon équipe, etc. Et, euh, et donc, euh, au final, il faut cultiver, mais comme enfin euh, moi à mon avis, comme un peu pour tout ce qu'on fait, il faut euh, justement cultiver euh, cette, euh, cet état d'esprit euh, du, du nouveau venu, quoi, en quelque sorte, euh, du nouveau-né, comme on dirait en méditation, tu vois, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, pour profiter. C'est vrai que bon, euh, quand tu fais un salon et que tu testes euh, je ne sais combien de protos par jour, euh, moi je, je me fais un petit reboot entre chaque partie, si tu veux, mentalement, pour, pour pouvoir, euh, ne serait-ce que par respect pour la personne qui a montré son jeu. Quoi. Mais tu es obligé d'être un peu chirurgien quand même, pour, euh, tu aussi censé, entre guillemets, c'est peut-être un peu gros pardon, mais estimer la valeur, entre guillemets, aux yeux des gens de, du jeu que tu testes au-delà du fait que ça t'amuse Non, alors non. non euh, moi, ce que je, moi, ce que je me dis, parce que j'ai la, la foi, tu vois, j'ai la confiance, je me dis, est-ce que ce jeu, euh, euh, on va pouvoir le rendre super voilà. D'accord. Parce que, le, bah, si tu veux, euh, je ne vais pas euh, commencer à me mettre en quête de la perle rare en allant sur les salons. La question, c'est que ça, le, la création du jeu va être un partenariat entre nous et les auteurs, et le ou les auteurs. Donc, qu'est-ce que nous, on peut apporter tu vois? Hum. Honnêtement, bah qu'est-ce que nous on peut apporter? Après, si le jeu il est directement super, on, je suis content, tu vois. Mais c'est pas ce que je me, c'est pas l'a priori que j'ai quand je teste un jeu. Sinon, je vais être souvent déçu, évidemment, tu vois, Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, voilà, est-ce que là, selon moi, selon mon humble avis, euh, il y a un potentiel ou pas? Si j'ai un doute, je peux le faire tester à, à d'autres gens dans mon équipe euh, on peut le retester ensemble etc et discuter avec l'auteur de bah, comment lui voit la chose nous on a vu qu'il y a ci et il y a ça est-ce que euh, tu es d'accord pour aller dans ce sens là ou est-ce que pour toi euh, c'est niais et donc à partir de là il faut déceler plutôt le, le potentiel chercher le et potentiel et si tu trouves plus, parce que des fois ça arrive le jeu il arrive et vraiment tu as un coup de coeur bah, tant mieux, mais tu vois ça peut pas être le postulat de départ parce que Enfin, euh, pour moi, ça aurait pas de sens, tu vois. Notre métier, c'est pas de, de faire des enchères aux plus offrant pour avoir euh, le, le jeu que, que tout le monde veut. Si on l'a, on est content, tu vois. Mmh. Mais euh, la vérité, c'est que à nous de le construire avec l'auteur, tu vois. Okay. Il <rire> faut qu'on travaille, quoi. Tu vois. Euh, Marc, un mot là-dessus <rire> aussi, parce que ta réflexion sur le Monopoly en tout début d'émission m'avait euh, avait donné un début de réponse. Okay. Mais j'y reviens. Avoir... <rire> mais si, c'est vrai, le fait que te finalement presque malgré toi tu t'analyses ces, ces mécaniques là je pense pas que tu aies travaillé dessus le soir à la chandelle euh, donc, comment... alors attention je vais du coup je vais peut-être faire une réponse euh, contraire à ton attente oh. euh, peut-être que je fais moi je vais faire l'analyse quasiment à un seul moment c'est quand je vais lire les règles par contre après quand je démarre un jeu je me dis toujours un jeu que je connais pas je me dis toujours je vais apprendre je vais je vais repérer les mécaniques je vais analyser mais en fait je suis un pur joueur moi c'est à dire qu'une fois que je suis rentré dans le jeu après, tout -tout -tout même si j'ai le me dire je vais prendre des notes, je vais réfléchir, après, je suis concentré à gagner et à défoncer tout le monde. Et j'oublie <rire> tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout jusqu'à la fin. Si jamais j'ai eu le temps d'analyser, c'est très mauvais signe pour le jeu, enfin, pour le ressenti que j'ai sur le jeu. Ça veut dire qu'en fait, j'ai décroché. Et si je décroche, ben, pour moi, voilà. ça veut dire que ben, j'analyse, mais un peu dans le vent, parce que du coup, y dis, pour moi, il n'y a pas grand chose à retirer de ce jeu. C'est mon avis. Mais sinon, hein, du coup, c'est lecture des règles et après, débrief à la fin. Euh, J'aime bien surtout, et si, si, dans, si le jeu permet quelques respirations où il y a un peu d'observation, euh, je vais surtout observer, les. ça, ça va toujours m'intéresser, les réactions des gens. Ça veut dire les moments où il y a de la tension, les moments où il y a de l'amusement, ou les moments euh, où, où les moments, au contraire il y a un relâchement, où il y a une, une perte d'adhérence. Voilà. Donc ça c'est beaucoup plus simple à observer et à analyser, Bon, ça je vais les retenir et... En revenant plus tard, revenant après sur le jeu, je vais essayer de me dire bon voilà, pourquoi là il y avait de la tension, pourquoi là euh, il y en avait pas, etc. Et peut-être que ça m'aidera plus tard. Euh, et ça peut quand même te sur le de jeu matériau ouais. Euh... ouais. Mais pendant le jeu je suis focus. Ok. Pour gagner quoi. Ouais, <rire> oui il y a ça aussi c'était l'air d'être un tueur aussi ouais. <rire> Alors pour finir sur cette partie qui est un petit peu le, le, le noyau dur de, de l'émission, euh, ce monde-là, comme le monde du cinéma ou du journalisme, a beaucoup évolué et s'est quand même professionnalisé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui se dirait « Tiens, moi aussi j'aimerais bien peut-être vivre de ça, euh, devenir éditeur, auteur, vivre de tout ça. » Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire Il faut y aller. Ah, <rire> oh, en vérité, ça va être des des conseils qui bon enfin non mais ça vaut le coup de le dire t'as raison j'allais dire qu'ils vont de soi mais non euh, c'est de jouer à plein de jeux euh, essayer d'identifier euh, euh, ce qui, ce qui t'a plu euh, dans, dans ces jeux là euh, et euh, essayer après sur la base de ce que t'aimes ou d'ailleurs de ce que tu veux euh, essayer de faire des jeux et les faire tester à tes potes quoi et puis après, euh, et puis après, quand, quand tes potes ils ont joué, bah pourquoi pas aller euh, dans les barrages ou euh, ou même sur Tabletop euh, Simulator ou je sais pas quoi pour euh, pour le faire tester, le faire tester, le faire tester. Et puis après, euh, et puis après, c'est démarcher sur les festivals et montrer le prototype à un, un maximum d'éditeurs euh, dont le catalogue euh, paraît opportun par rapport au jeu. Ça a l'air de transition de même hein de, de, bah de l'extérieur, si, si, je t'assure, de l'extérieur. Ouais. Tu plaques pas tout pour te dire « je vais forcément réussir là-dedans », quoi. Ah non, tu plaques pas tout, parce que... Ah bah non, ah oui, non, mais attends, attention, attention Attention, monsieur. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, non, non, euh, en fait, effectivement, euh, l'économie, elle est telle que tu as très peu d'auteurs qui arrivent à vivre de leur, de leur, de leur jeu. Bon, ça, c'est... Enfin, je pense que... Ça a été beaucoup dit, et c'est vrai, quoi. Euh, et après, côté éditeur, bah, t'as beaucoup de maisons d'édition qui sont euh, aussi des, euh, des petites ou très petites structures euh, avec euh, créées par entre potes, etc., qui n'ont pas forcément vocation à, à, faire, tout, à faire vivre euh, tous les, les gens qui, qui, qui mettent la main à la pâte sur le jeu, forcément. Puis après, t'as des énormes structures, et puis t'en as comme nous entre les deux, quoi. Mais après, oui, pour chercher un poste vraiment de d'éditeurs de jeux, il faut déjà être solide sur sur son expérience de, de joueur, c'est-à-dire avoir joué à beaucoup de jeux, etc. Et puis après, moi j'ai l'impression qu'il faut juste démarcher quoi. Franchement, je sais pas ouais. Ouais, pour le coup. Euh... Et tu, tu parlais de des milliers de jeux. Alors j'ai pas voulu trop aborder ce, tout ce thème de Kickstarter, etc. Parce que c'était un peu on voit des choses qui sont parfois un peu clichées, mais est-ce que d'après vous, ce Kickstarter génère aussi du coup énormément de sorties euh, Est-ce que l'effet Kickstarter, c'est d'attirer plein de talents qui n'auraient pas été vus autrement, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est que c'est la ruée vers l'or et plein de gens essayent de jeter leur jeu plus ou moins fini pour essayer de, de récupérer une part du magot Comment vous voyez le Ou est-ce que c'est un juste milieu euh, Ouais, ce que tu veux dire, c'est est-ce que ce que c'est euh, -ce pas devenu finalement un système de prévente mmh. euh, Moi, je pense que le Kickstarter, enfin si je prends euh, notre cas par exemple. Ça permet d'avoir des jeux qui euh, qu'on n'aurait pas pu avoir hors Kickstarter. C'est encore bah, vrai ça, vraiment les... bah, Je dis pas que tu mens, mais je veux dire, si il, y a, il commence à y avoir des grosses boîtes dans certains magasins spécialisés, et on sent moins cette fracture entre euh, le boutiquier et Kickstarter, si tu veux. Ah ouais, bah C'est encore vrai, ça dépend, parce que les Kickstarters ne se ressemblent pas toujours. Tu vois, ça dépend mmh. de ce que tu mets dedans, ça dépend de ce que tu vends. Un, bon nous, ça nous permet déjà de tester, euh, le, on n'a pas fait 300 000, hein, mais le truc, c'est que ça nous permet de tester euh, ce que veulent les gens. Euh, ça nous permet d'avoir la communication autour du jeu, qu'on n'aurait peut-être pas eu euh, tu vois, sur ce type de jeu, en passant par les médias euh, traditionnels. Euh, ça nous permet de rajouter des choses dans la boîte euh, type des figurines ou autres euh, en fonction de l'engouement qu'ont les gens donc en vrai euh, c'est quand même euh, un bon moyen d'optimiser ton jeu après nous on a participé à pas mal de Kickstarter portés par d'autres pays où on s'occupait de, de la traduction et des boîtes françaises Bon, bah, pareil le fait d'agglomérer comme ça tout le monde autour du jeu ça nous a permis de de sortir, je sais pas, le prochain qui arrive, c'est Dark Knight Returns, tu vois. Bon, honnêtement, on n'aurait pas pu le produire tout seul, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a ça. Après, euh oui, euh, à partir du moment où tu as une manière de, de générer des revenus, euh, évidemment qu'il y a aussi la possibilité de se servir du Kickstarter comme un gros truc de pré et, euh, et d'avoir de l'argent. Après, moi, je pas trop les infos sur qui fait quoi, comment, tu vois, mais ouais, euh, bah, évidemment que euh, c'est une des dérives du système euh, de financement participatif, quoi. Pour Dans certains cas, on n'est pas dans le soutien de projet, mais euh, on est plus dans autre chose, mais bon. Euh, Est-ce que, est que les clients sont dupes, tu vois Non. Les gens, plus tu as l'habitude du Kickstarter, plus tu vois que tu es content d'avoir cette grosse boîte avec plein de choses dedans, ou au contraire, euh, ce produit-là parce qu'il te fait kiffer, etc. Moi, j'ai l'impression que tu as une manière de... quand même, de... Enfin, tu une possibilité de scanner des produits proposés euh, un peu partout dans le monde, par, y compris des, des gars tout seuls qui ont juste une idée, quoi. Donc, il y a un côté... Il euh, y, euh, y a aussi un côté... Euh, direct auteur à, à joueur dans le cas du jeu, mais euh, bon, tu vois, à client dans le cas de n'importe quel produit, qui peut être aussi euh, un peu sympa. Moi, j'ai passé des trucs des fois où je me dis, ah ouais, le gars, il tente le coup, quoi. Et justement, tu voilà, euh, <rire> Marc, par exemple, avec ta, ta, ta vision d'auteur, est-ce que, euh, est que tous ces jeux-là qui sortent sur Kickstarter auraient pu voir le jour dans tous les cas, ou est-ce que c'est plutôt des gens qui ont vu de la lumière, qui se sont dit, tiens, il y a de l'argent ici, je vais essayer de poser un truc et puis voir si ça marche. Euh, bah ça c'est de toute façon tenter le truc, voir si ça marche c'est toujours, c'était ça d'ailleurs au début, hein, au tout début euh, quand, quand Kickstarter euh, s'est lancé dans le jeu de plateau euh, ouais là c'était super ouvert là. moi j'ai participé à des, des campagnes que j'ai jamais reçu d'ailleurs mais qui étaient méga <rire> amateurs euh, des trucs de fou euh, et c'était cool bah là ça, ça c'est un peu plus professionnalisé, c'est un peu plus verrouillé il y a pour moi, ça reste une.. une je suis tout à fait d'accord avec, avec ce qu'a dit Sébastien. En termes de communication, de création et de maintien de communauté, c'est un super outil. Euh, en tant qu'éditeur, tu, tu, tu, fais, tu fais des économies sur la distribution que tu peux euh, intelligemment, intelligemment ou pas intégrer dans le matériel ou dans le développement de ton jeu et donc euh, avec le même coût, euh, enfin avec le même prix à la vente au final, euh, avoir pu mettre plus d'argent, que ce soit en développement ou en matériel dans ton jeu, ça c'est malin. Euh, voilà Après, il faut que le truc devienne un peu mature, qu'en effet, chaque, chaque, chaque backer euh, fasse, fasse ses expériences et voit ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, ce qui est ridicule, ce qui ne l'est pas, etc., etc. Moi, je dirais que, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même une plateforme qui a permis à des à des, des boîtes d'édition d'exister, de, de, de se créer, d'être bien pérenne et de nous proposer des chouettes trucs aujourd'hui. Euh, je pense par exemple à, à Stonemeyer. Euh, je ne suis pas sûr que sans Kickstarter, on, on puisse avoir aujourd'hui une belle maison d'édition comme ça, euh, indépendante aux États-Unis. La boîte de jeux, je pense que c'est plus ou moins la même, la même mmh. histoire. Euh, ça c'est pour deux, deux qui sont bien connus mais il y en a plein d'autres plus petites, plus moyennes qui euh, hein, on, peut, on pense, peut penser à Aurora Games aussi avec, euh, avec le jeu Ibris euh, voilà, c'est aussi des superbes histoires de jeu. On peut penser à des euh, gens de comme Rianno 4 aussi d'ailleurs qui, euh, qui ont été mis de, sur le devant de la scène grâce à, à, au financement participatif euh... voilà donc je, voilà, il, per, il permet, enfin en tout cas il permet il a permis, il le permet un peu moins euh, mais il le permet toujours c'est et en ça, c'est chouette. Et, ce qui, et, et ça ne remplace pas la boutique. Et, enfin, en effet, surtout quand as, tu maintenant, tu attends, attends tes boîtes aussi longtemps que ça. Que tu reçois euh, tes boîtes remplies de figurines qui avaient, qui avaient l'air chouettes et super intéressantes sur, sur ton écran mais maintenant j'en fais quoi j'ai jamais le temps de les sortir, je sais pas où les stocker, bah voilà tu fais tes propres expériences et puis du coup pour certains, certains trucs bah, tu te dis on est quand même mieux à la boutique, euh, avoir un contact humain, avoir un vrai conseil euh, euh, et revenir avec un jeu auquel j'ai vraiment joué quoi. Voilà. Petite question ouais, avant de. Ah, vas-y, pour non non, voulais... non, non, je voulais juste dire, bon, avec, euh, avec, euh, avec l'avènement d'Internet depuis maintenant euh, plus de 20 ans, si tu veux, et la possibilité de, de lancer des, des idées des produits euh, euh, partout, tu pouvais pas t'attendre à ce que, euh, si tu veux, le monde du jeu soit épargné, quoi, tu vois. Euh, le, la question, c'est. Euh, c'est vraiment euh, d'intégrer ça au mieux dans, enfin je parle pour nous, mais dans la production, tu vois. Le faire sur les produits pour lesquels c'est intéressant et, euh, et travailler aussi de main dans la main avec les distributeurs euh, pour, euh, pour qu'ils aient aussi le jeu, euh, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Quoi. Trois petites questions avant de, de terminer cette, cette émission. Euh, J'ai déjà une partie de la réponse, je pense, Sébastien, mais qu'est-ce que vous feriez tous les deux si vous n'étiez pas devenu auteur, éditeur Où seriez où aujourd'hui Oh, vas-y je te laisse répondre en premier. donc toi tu vas pas, pas tu vas tu pas tu vas pas nous nous monter un film là un petit allons <rire> allons métrage sur l'eau euh, sur bah, la euh, <rire> mondiale. je vais être obligé du coup de placer le euh, le morceau que j'ai enregistré tout à l'heure pour que les gens le contexte non. Et en fait, autour de la problématique de l'eau, si tu veux, il est allé dans tous les pays, alors du pays le plus riche au plus pauvre, tu vois, pour aller dans les écoles et demander euh, quelle est la problématique liée à l'eau chez où. Et à chaque fois, il faisait un petit film qu'il m'envoyait, que je montais, que je mettais en ligne avec une carte, tu sais, qui se dessinait de leur trajet à la Indiana Jones, tu vois. Et, euh, et comme ça, les, les classes étaient mises en relation les unes après les autres, du monde, tu vois. Bah, C'est pas si vieux, mais disons que... À l'époque, je crois que c'était le début parce que ça marchait jamais. C'était genre, t'en connais, puis ça t'appelait le truc, et tu devais faire un SWF qui appelait le FLV. Enfin, comme tous les trucs de Flash, si tu veux, c'était genre la tannée, tu vois. Alors enfin, le jour où ils arrêté le logiciel, tout le monde sa s'abrir le champagne, tu vois. Ouais, <rire> <c 'est... rire> non, mais moi, moi j'ai fait plusieurs, plusieurs choses, si tu veux. J'ai fait de la réalisation, j'ai fait du montage, j'ai fait du dessin, j'ai écrit. Euh... Tu serais et dans ce univers-là, de toute façon, c'est ça que tu me dis Ouais. Ben ouais, ouais c'est toujours ce que j'ai voulu faire euh, être euh, dans le divertissement, dans la culture, dans, euh, dans les mondes de l'imaginaire etc donc euh, bon, c'est un peu ce que j'ai toujours fait euh, à quelques rares exceptions et, euh, et je pense que bah voilà j'aurais fait autre chose quoi Mais j'aurais fait autre chose dans cette euh, dans tous ces mondes euh, merveilleux, dans tous ces mondes de l'imaginaire, si tu veux, dont, dont j'étais abreuvé euh, quand j'étais petit et, euh, et qui faisaient partie de ma culture familiale et vers lesquelles j'ai voulu aller, et, euh, via des études finalement de, de cinéma, ça m'a permis de faire oh, bah, tu vois, de la direction artistique, du graphisme, de l'édition, de l'écriture, etc. Donc euh, euh, j'essaye de, de conceptualiser, si tu veux, un petit peu le, la chose, comme je parlais tout à l'heure, de une narration avec un média donné, médium donné, et après d'adapter les spécificités, si tu veux, du secteur dans lequel je suis euh, dessus. Donc finalement, tu vois, ça pourrait être, selon moi, hein, je me trompe peut-être, mais dans un autre domaine quoi. Voisin. Marc, en deux mots aussi. Si à tu fait, as une idée, t'en euh, as dom... peut-être pas. Mais bah, je. Écoute, euh, oui, bah alors là en ce moment je fais ça, j'adore ça, c'est cool. J'imagine pas faire ça jusqu'à ma mort de toute façon. Donc, euh, je ferai autre chose, un jour. Je ne désespère pas d'écrire ce, ce roman de science-fiction. Romancier, bah oui, pourquoi pas. De 30 pages. <rire> de 30 <rire> de 30 pages. De passer la 31e. Euh, mais après, après, je suis aussi très ouvert à chaque opportunité qui pourra s'ouvrir devant moi, que je pourrais prendre. Bah, tout ce qui est du domaine de l'imaginaire, je rejoins Sébastien là-dessus. Mmh. De l'immersion de la narration. Euh, tout ça, ça me fait rêver, donc... Je suis ouvert, je suis prêt. Est-ce que le regard euh, sur ce, le jeu de plateau en particulier a évolué Est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile ou pas Je ne sais pas, d'être pris au sérieux quand on dit « voilà, moi, mon métier c'est je fais des jeux » ou « j'édite des jeux de société » ou est-ce que c'est encore parfois un peu tournant des régions, mal compris, mal perçu Alors moi je ne sens, non, non, sens pas du tout euh, euh, ça. Euh, je trouve que c'est bien perçu. Bon après moi j'ai évolué peut-être aussi dans des... On est dans des cercles d'amis, si tu veux, où tout le monde sait que faire un jeu, c'est un vrai, un vrai métier. Mais, euh, mais par exemple, par exemple si je prends le cas par exemple de, de mes parents ou de ma famille, mais de la génération d'avant moi, tu vois quand j'étais petit, ils jouaient pour nous faire plaisir aux jeux de société. Bon, après, quand on est devenu grand, etc., ils n'en avaient rien à faire. Et. Euh, et euh, récemment, tu vois, il y a quelques, depuis quelques années, bon, bah ça arrive que euh, on joue avec eux, qu'un cousin ramène un jeu, etc. La dernière fois, c'était euh, Codename, tu vois. Bon, j'ai un cousin qui a ramené Codename, et moi, tu vois, dans ma tête, tu vois, ça aurait été un peu zarbi, si tu veux, de ramener ça en, en fête de famille. Et en fait, non, ça s'est super bien passé, tout le monde a joué, etc. Machin. Bon, il y, y a un temps pour expliquer les règles et tout, mais le truc, c'est que au final, euh, je, je trouve que. Euh, avec des exemples comme ça, je vois bien que c'est devenu... Euh, ok, tout le monde sait que euh, ça se fait de jouer à des jeux de société entre adultes. Euh, euh, voilà, maintenant. Quoi. Voilà. Okay. Bon. Marc, pareil. Euh... Euh, oui, je suis pris au sérieux. Euh, Évidemment, tout le monde ne comprend pas ce que, ce que, ça, ce que ça veut dire d'être auteur, ou même d'éviter développer un jeu de société. Ça peut passer par une petite explication. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en dehors de ça, c'est un métier très sérieux. Je suis convaincu. Non, non, je pense pas qu'il qu soit pas pris au sérieux. Euh, on peut même regard, être regardé plutôt avec envie, parce que c'est un métier qui attire. De se dire, ah oui, ça doit être intéressant. Non, c'est plutôt agréable de dire. Je, je suis plus à l'aise de dire que je suis auteur de jeux de société que de dire que je suis contrôleur des impôts. Mmh. Ouais, Peut-être vis-à-vis d'une génération qui est plus âgée que nous et qui a connu une époque où on disait que les jeux de rôle, par exemple, étaient dangereux pour les enfants. Euh... Ouais, bon alors moi personnellement euh, j'ai vécu cette époque là, euh, euh, oui, mais on enfin, moi comme mon entourage euh, et y compris mes parents euh, regardions ça euh, en se foutant de la gueule de ceux qui disaient ça quoi, tu vois, enfin, c'était quand même, enfin, <rire> je veux dire, c'était euh, c'était quand même de, de l'intox visible, tu vois. Mm. Alors, euh, oui, ça a, dû, ça a dû nuire à certains joueurs, mais euh, bon, euh, après ce temps là, il est loin quand même, quoi, je, selon moi. Qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui à quelqu'un qui aurait euh, loupé le coche, euh, loupé le virage euh, qu'on a pris tous les trois et qui euh, dans sa vie n'a connu que allez, Monopoly, même s'il faut plus trop en dire du mal, on ne peut plus maintenant, euh, ou euh, sans en dire du mal non plus, mais des blancs manger coco, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous, vous lui conseilleriez comme jeu pour, comme nous on l'a découvert un jour, pour découvrir qu'il y a toute une richesse, à... enfin, que le monde du jeu de société est très riche et qu'il y a plein de choses à voir T'as as oh, le, le droit de donner un jeu de ton catalogue, hein, Sébastien. Ouais, ouais. Tu es les meilleurs. Non, mais je voulais dire un truc super cool et rebondir sur ta question. Mais en fait, non, je vais juste conseiller. Bah, nous, on a le jeu euh, parfait chez Downtoning Games qui vient de sortir. Ouais. Ça suffit. Ça suffit. Et oui. Ouais, qui vient de sortir. Donc ça, tu peux jouer avec euh, qui tu veux, ton arrière-grand-mère ou... Euh, ou ton petit-fils. Euh, voilà, c'est fun, c'est dynamique. C'est un jeu d'Alexandre Poyer, illustré par Fabrice Mosca. Et euh, voilà, un petit jeu de cartes rapides. Il y en a à tour de rôle, tu joues la maîtresse et tu te balances des cartes. C'est pas moi, c'est toi, c'est eux, c'est nous, c'est ça. Et tu as des cartes spéciales qui correspondent aux poncifs de, des élèves dans une école, donc le premier de la classe, le casse-cou, etc., que tu joues avant ou après le le tour de jeu et, euh, et qui applique bon et qui ont des effets quoi voilà donc à mon avis c'est le cadeau parfait ou l'achat parfait pour euh, faire un petit jeu sympa fun dynamique tu peux jouer à plein et euh, voilà pour beaucoup de fun je suis ah, d'accord c'est d'accord bah voilà. Euh, ouais. J'ai tout simplement enchaîné trois parties cette semaine. Ouais, J'étais en famille en Vendée, donc en famille, tu vois, avec le, pas forcément le. Bon, mais dans la famille, c'est plutôt des joueurs, mais pas forcément non plus. Ouais, ils ont ils ont demandé deux fois. Vois, donc euh... ouais. Après, ouais. je ne comptais pas faire de l'autopromo. Hein. Euh, tu peux... ah, C'est moi, moi qui t'ai poussé. Oui, en plus, tu t'es assisté. <rire> on va arriver au terme de ce podcast et je vous remercie à, à vous deux pour euh, ce petit voyage dans le temps. On va quand même parler, bien sûr, un peu de votre actualité, même si euh, du coup, euh, Sébastien, tu as commencé. Euh... Attends, j'ai plein d'autres, j'en ai plein d'autres. Euh, tu m'as prévenu que tu avais une actualité assez riche. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment ou qu'est-ce qui est là en ce moment chez Don't Panic Games bah En ce moment, chez Don't Panic Games, Attends. Voilà, donc on a sorti hop, Dark Knight Metal, tu vois qui est le nouveau jeu de. Je ne sais pas si on voit bien avec le film. Si, si. Ah. Mm. Donc voilà, qui est euh, dans la collection euh, DC Deck Building Game, donc qui peut, comboter, qui peut faire boîte de base, mais qui peut comboter avec les, avec les autres jeux de la gamme. Donc euh, voilà. Euh, on a un jeu... Il y a quelques années était sorti le jeu Kodama. Donc là, nous on, on ressort Kodama et on sort Kodama le coffret intégral, où dedans, tu as Kodama, Kodama Duo, donc qui est la version de joueur, mais qui peut aussi comboter, et des petits, euh, des petits, une petite extension en plus, une carte promo, etc. Le jeu Kodama Duo existe aussi de son côté tout seul. En deux mots, qu'est-ce que c'est Kodama pour ceux qui ne connaissent pas Alors, Kodama, c'est un... Jeu, bah, je ne vais pas faire un unboxing maintenant, mais en fait, tu as une carte, chacun a une carte tronc d'arbre, et tu collectes des cartes euh, branches, et tu construis ton arbre plus tu construis ton arbre, plus tu comptes les, petites, les petits éléments que tu as sur les branches, donc ça peut être des chenilles, des champignons, etc. Il et faut les compter en redescendant vers le tronc, et dès qu'il y a une rupture, tu arrêtes de compter les points. Et donc tu scores comme ça, et tu as, as des effets qui s'appliquent en fonction des saisons, le jeu, il y a trois saisons dans le jeu, et euh, tu as des cartes Kodama, donc les Kodama c'est ces fameux petits esprits folkloriques japonais, tu vois euh, qui, euh, qui peuvent être joués à la fin de chaque saison pour appliquer euh, euh, des effets en plus. Alors là, c'est plutôt pour avoir des bonus si tu joues la carte euh, judicieusement. Et alors du coup, ce... vas-y, vas-y, ton prix. Bon, euh, voilà, par exemple, euh, après, à euh, venir, on a l'extension de Fantasy Realms donc euh, Fantasy Realms le trésor maudit, euh, voilà, qui devrait arriver pour euh, PL. Pour euh, voilà, on va sortir, euh, on va rééditer chez nous euh, Lettres de Whitechapel. Euh, voilà pour ceux qui connaissent. Euh, bon, voilà, euh, dans les grandes lignes, euh, l'actualité un peu du moment. Euh, on attend la prochaine extension de, euh, du cliché du siècle, euh, qui sera l'extension euh, Sherlock. Ouais, okay, ouais, voilà. On va sortir la deuxième boîte de Muse. On avait fait le premier jeu, euh... Hop. Muse, qui est un jeu, on va dire, un Dixit-like, mais avec des règles un peu différentes. Et donc, on a une deuxième boîte qui va arriver avec un système de scoring un peu différent et des nouvelles cartes qu'on peut donc on peut combiner les deux boîtes ou sinon on s'en servir de deux jeux en deux jeux séparés. Euh, donc là je vous parle pour la première moitié d'année, on va sortir un jeu qui s'appelle Epic Spell Wars, qui est une traduction, une tra une traduction depuis les états unis où c'est des combats de bastons de sorciers, un peu, euh, un peu trash dans le, dans le wording et dans les dessins, et on doit comboter des, des sorts pour, euh, bon, pour euh, défoncer en gros tous les autres sorciers autour de la table. Voilà, ça c'est Epic Spell Wars. Et on traduit aussi le premier jeu, je ne sais pas si vous connaissez les t-shirts Steven Rhodes Genre Let's Summon uh, Demons et tout ça, les t-shirts un peu vintage euh, et un peu trash. Enfin bon, il y a euh, aux États-Unis euh, Cryptozoic a fait une adaptation euh, de en jeu de ces euh, de ces artworks finalement signé Stephen Rose et on traduit le premier donc c'est Let's Summon Demons euh, où là on invoque euh, des démons et on joue avec des cartes euh, en forme de pentagramme et puis, euh, et puis en gros c'est un jeu fun euh, de balançage de cartes quoi. Voilà, qui voilà ça c'est pour euh, le premier semestre. Et un petit clin d'œil quand même au, au DC Deck Building que je ne connaissais pas du tout jusqu'il y a très récemment et, ouais. euh, et qui est... Ouais, ouais, ouais, ouais. et euh, pour moi il y avait que Marvel Champions, et c'est tout. Pour dire ma, ma grande culture de, de ces jeux là et j'ai découvert qu'il y avait une énorme communauté et que c'était très très très suivi ouais. donc euh, donc je vais moi même y pencher dans les dans les semaines à venir ouais carrément bah écoute tu me diras je t'enverrai une boîte <rire> <rire> La Vendus, quoi, ça en y, je suis grillé je suis invendu, vendu évidemment, <rire> évidemment je suis foutu Marc, Marc, Marc. donc double double actualité actualité mythique et actualité euh, perso pour toi aussi euh, Qu'est-ce que je peux te dire ben, Chez Mythic, euh, on travaille sur la version boutique de Steam Watchers, donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi, je suis content. Il va avoir une deuxième vie, bientôt. Euh, je travaille également sur, euh, avec Jean-Baptiste Gaillet, toujours, lequel, euh, avec lequel j'avais travaillé sur Six Siege, l'adaptation de Rainbow Six, un jeu de Carlos Quinta Gomez avec lequel on a travaillé, évidemment. Euh, et là, on travaille tous les deux, cette fois-ci en game design, sur une adaptation euh, d'une de, de, euh, suite de Six Siege qui s'appelle euh, Rainbow Six Extraction. Donc là, qui est un jeu coopératif dans lequel vous allez vous battre contre une horde d'aliens. Euh, voilà, donc ça, c'est le, le travail Il du monde. Il s'inspire aussi en... du, euh, du Rainbow Six vidéo ludique qui est, qui est sorti après le, le Siege Absolument complet. Absolument, c'est une adaptation de de ce, de ce jeu vidéo. Euh, personnellement, bah personnellement, j'ai repris le travail et bah voilà, Sébastien est là, on va travailler ensemble, euh, voilà, sur un sur un, un nouveau projet qui sera édité donc, par Don't Panic Game, un jeu un jeu de un jeu avec une mécanique originale de déplacement d'ouvriers. Voilà. exactement. dis pas plus. On n'en saura pas, pas plus. Même le thème, on ne le connaîtra pas alors. Il y a des chances qu'il y ait des chances ouais. dessus, donc d'accord. Ouais, ça va être des fausses infos, quoi. <rire> tu vas avoir des, des retours négatifs. De te... Ouais, ouais, ouais. <rire> On va éviter les fake news alors. <rire> merci encore à tous les deux en tout cas. Euh, merci à vous qui nous regardez de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Salut à tous. Merci.